Fab Lab Québec, la révolution micro-industrielle. Euh, on a créé cet événement-là parce qu'on a été sensibilisés nous-mêmes avant euh, les fêtes à l'existence des Fab Labs dans le monde. Euh, donc, on s'est dit ben, c'est important, il y a une mouvance rapide dans le monde, puis il y a un développement d'un réseau francophone actuellement euh, qui prend de l'ampleur. Puis, on a accueilli les gens aujourd'hui pour un peu euh, partager euh, c'est quoi les Fab Labs, avec des gens motivés, des gens intéressés par ces concepts-là. Je pense qu'un des, des, des, des intérêts du Pablan, c'est de pouvoir euh, euh, faire émerger un sens de la possibilité d'action. Les gens ont l'impression ouais. qu'ils tu ne peuvent rien faire. Dans ouais. Fab Lab, tu peux faire, tu peux agir, tu sais, donc déclencher ouais. l'action. Tu sais. Oui. Puis c'est comme tu dis en lien avec ce que tu dis, c'est que c'est une culture de création et d'action locale. Oui. C'est ça qui est fun. Parce que tu, sais, tu peux dire, justement, c'est tellement gros le, la, la, la situation actuelle que ouais, bien, si tu fais des lieux dynamiques locaux, ouais. ben c'est proche, c'est stimulant. Mais en plus, à travers le réseau, tu peux juger dans l'international ou dans les autres locales ouais, pour déranger ton local. Ben, Fab Lab, c'est un atelier physique, ça met bien sûr des machines à disposition des gens, ça met euh, les composantes qui peuvent aller dans l'idée, le, le, le, dans le projet à, à réaliser. Et c'est aussi branché sur le monde, sur le réseau des Fab Labs. Il y a une, y a une possibilité de parler aux gens en téléprésence euh, qui sont dans d'autres ateliers ailleurs dans le monde pour régler des problèmes ou pour euh, les adresser. Euh, ça met aussi, c'est aussi branché sur, des, sur le web parce que ça partage, ça utilise et ça partage des, des plans d'objets qui sont déjà fabriqués, qui sont mis à disposition des gens. D'abord, il y a l'ouverture, donc tout le monde peut participer. Donc, quelqu'un qui d'abord n'a pas les, les moyens ou les, ben, tout simplement les outils peut participer avec d'autres gens à, à s'imaginer des, des solutions qu'il n'aurait pas vues tout d'abord. Donc, il y a cette cette force de l'intelligence collective qui que seul je peux pas, seul je peux pas, mais ensemble on peut faire quelque chose de plus grand, qui fonctionne. Et ça peut faciliter aussi l'appropriation des idées le fonctionnement d'une idée est, euh, atteint un succès quand euh, tout le monde utilise Facebook ou Foursquare. Et si le Fab Lab peut être un, un point accessible qui est moins éclairant qu'une grosse industrie avec des grands laboratoires, ça peut permettre une, access une accessibilité et une appropriation plus facile. Pour moi, pour passer vraiment du rêve à la réalité, il y a trois étapes. La première étape c'était aujourd'hui, c'est euh, quoi un Fab Lab, on se réunit et on montre a envie et on voit les yeux qui brillent avec euh, j'ai envie de faire des choses. Deuxième étape, celle qui commence maintenant c'est on va se recenser pour savoir qui on est qui a envie d'essayer. Et la troisième étape c'est dire ok maintenant on sait on a envie de faire quelque chose on, sait, on se connaît un petit peu les uns les autres on va échanger des idées comment on monte ça etc mais il faut les premières machines j'ai pas beaucoup d'argent et si on les fabriquait nous mêmes alors comment les fabriquer parce qu'on sait pas bien faire et donc on va faire ce qu'on appelle un bootcamp et chacun va repartir à la fin avec la capacité de fabriquer les machines dans son propre Fab Lab et la possibilité de, de s'aider les uns les autres de manière à ce que chacun soit Fab Lab. y a un Fab Lab qui, qui est plus exploratoire, problem finding, puis un autre qui est plus problem solving, réparation dans un Donc, il des Fab Labs, des, des familles de Fab Labs en fonction de. selon la communauté, tu vas placer un endroit à un autre. Donc, il y aurait probablement de la place pour que dans chaque quartier, il y en ait un, puis que dans chaque quartier, en fonction de, des communautés qui sont déjà actives tu sais, dans chacun de ces quartiers-là, euh, les besoins ne soient pas les mêmes, puis que les projets ne soient pas les mêmes. La prochaine étape qu'on a proposée aujourd'hui, c'est euh, un peu comme ce qui va se passer en France cet été, c'est d'avoir à cet automne un bootcamp, une quinzaine de journées, où est-ce qu'on va se mettre carrément à construire des machines pour aider euh, les initiatives qui vont se développer euh, à émerger. Puis euh, déjà, on nous interpelle euh, peut-être d'aller faire une même, même rencontre d'atelier comme aujourd'hui en Abitibi, qui y a déjà une mobilisation euh, qui existe autour de de la métamorphose de l'époque industrielle. Donc, euh, déjà, on va pouvoir aller plus loin, puis en quelque part, peut-être refaire un événement aussi à l'automne pour euh, sensibiliser encore plus de monde, puis euh, continuer à pousser euh, tous les chantiers qui, qui ont été annoncés aujourd'hui.